Bonjour à tous, très bienvenue au Chant d'Amour des Oiseaux. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne souhaites pas qu'on te fasse. Aime l'autre comme tu t'aimes toi-même. Et je retiens un troisième enseignement fondamental de la part de cet esprit, Jésus qui s'est incarné a fait cadeau de tout son cœur pour nous tous. De tout son corps et de toute son âme, on peut le dire aussi, bien sûr. Il y a donc un troisième point qui me paraît tout à fait fondamental, particulièrement dans la période dans laquelle nous nous trouvons. À savoir que, étant donné que l'ensemble de, des esprits, Enfants de la même famille de notre étoile galactique originelle se trouvent incarnés maintenant sur Terre jusqu'à ce que chacun décède, ok Nous avons tous donc une dernière incarnation ici. Donc, l'état, il faut bien, bien, vraiment j'aimerais insister sur ce point fondamental. L'état dans lequel on se trouve, l'état d'esprit, dans lesquels on se trouve au moment de décéder, au moment du grand passage, c'est un état déterminant pour la suite. Car tout ce qui n'aura pas pu être fait avant ce grand passage ne saura pas être fait après. Entre guillemets, alors pour le détail, euh, à ce sujet je renvoie à mon communiqué les trois vagues que je mettrai à la fin de cette vidéo si j'oublie pas. Les trois vagues de survivants et qui se trouvent déjà à la fin de la partie numéro 1 sur les communiqués la série de communiqués sur la 5D car c'est dans l'état où on se trouve où se trouve notre être hein et dans, dans, dans, dans tout le parcours qu'il a eu jusque là et dans toutes les dimensions et depuis toujours bon c'est ça qui va être euh, notre clé d'entrée, notre passeport pour entrer ou pas dans l'éternité, ou être compatible avec d'autres choses. Il est donc fondamental de comprendre que l'état dans lequel se trouve son, notre âme, c'est-à-dire ce qu'elle contient, la qualité, la quantité, etc., de quoi est-ce qu'elle est, qu est euh, nourrie Hmm de quoi a-t-elle été nourrie jusque-là Et dans quel état est-elle précisément au moment du grand passage C'est ça qui va compter. In fine, c'est ça qui va compter. Donc c'est important de comprendre qu'on peut blanchir son âme et que c'est fondamental de faire ce travail de blanchiment de son âme avant ce grand passage. Ça c'est la première chose. Mais ce blanchiment... Selon les recommandations que je te donne, dans, sur ma page de blog « L'alignement », tu as la vidéo « Mise en état d'union ». C'est la vidéo de base qui t'explique le pourquoi du comment de la technique d'alignement, qui est simple, que je mets à la disposition de tous, gratuitement. Tout ici se passe sous forme de dons si éventuellement tu veux faire un soutien ou quoi, d'accord Voilà, c'est accessible. Vas-y alors, surtout, tu ne te gênes pas pour aller voir, merci donc, blanchir son âme, c'est une chose. Être aligné dans le cœur le plus optimalement possible, c'est une deuxième chose. C'est un travail quotidien, permanent. Je donne aussi tous les éléments là-dessus, régulièrement. En particulier, toujours, je te renvoie à la page l'alignement de ma page de blog. De mon blog, puisqu'il y a plusieurs pages maintenant. Pardon. Il est donc primordial de comprendre que quoi que ce soit qui nous arrive et quel que soit l'état physique ou de souffrance tu m'entends bien si même il se, il se trouve que, voilà, que tu sois capturé, que tu sois maltraité, bien pardon mais c'est pas euh, tu comprends il est très très important au moment de décéder de, de blanchir, de pardonner, de pardonner à tes bourreaux, de manière à ne laisser aucune empreinte, aucune trace qui t'aimante à eux, tu vois, aucun esprit de vengeance, tu vois, aucun esprit de haine, aucun esprit de colère, rien qui te rattache à cet événement-là et à tes bourreaux, rien il est indispensable de nettoyer, de partir léger et blanc et transparent comme une plume et dans le cœur, par le cœur et pour le cœur alors dans cet état-là, tu n'as plus à te préoccuper de rien parce que non seulement non seulement tu es comme toutes les autres âmes de notre famille originelle tu es donc accueilli par la Jérusalem céleste et quel que soit le temps qui s'écoule entre ce moment-là et le moment de la grande résurrection on va dire de la... oui, bon, pour l'instant je ne donne pas plus de détails on va dire de la grande résurrection eh bien le temps ne s'écoulera plus pour toi tu seras endormi et tu te sentiras bien tout simplement parfaitement bien d'accord voilà, tu n'as plus rien à craindre à partir de ce moment-là « Tu ne verras pas le temps s'écouler. Tous ceux qui sont prêts se réveilleront en même temps lorsque notre première mère passera, elle aussi, de l'autre côté et ouvrira la grande porte pour tous ceux qui sont en elle. » Parce qu'elle est, la Jérusalem céleste, c'est elle. C'est elle associée à Jésus, associée à l'ensemble des plans alignés dans le cœur, par le cœur, pour le cœur depuis toujours et pour toujours, ici et maintenant, qui t'accueille dans son champ électromagnétique toutes les âmes et qui te recueille et qui est comme un lit douillet, d'accord Un espace-temps dans lequel tu es protégé parfaitement, dans lequel rien, aucune force inverse ne peut t'atteindre. Et tu te réveilleras juste au moment du passage, quand elle aussi passera, d'accord voilà. Merci infiniment de ton écoute, de ta présence. Merci encore plus lorsque tu as l'occasion eh bien de partager ces informations. Voilà. Dans ton cœur humble et sincère et authentique. Tout simplement. Ne prétends pas savoir, simplement expose cette hypothèse, cette idée, cette graine, laisse-la faire son chemin chez l'autre, voir si et en quoi ça répond en elle, et de façon à ce que cette information, c'est ça qui est primordial. Quel que soit ce que la personne pense au moment où tu, euh, où tu suggères cette information, eh bien cette information elle existe en elle de façon vivante et quand elle aura besoin de se manifester pour le meilleur si cette personne est dans le cœur et qu'elle souhaite être sauvée cette information lui reviendra et même dans le doute pour le meilleur elle empruntera peut-être ce chemin puisse son âme et son esprit entendre cela pour le meilleur si elle l'entend, si ça lui convient, si c'est aligné pour elle merci aussi de chacun d'entre vous qui me soutiennent j'aimerais et c'est vraiment le souhait de beaucoup d'autres qui partagent qui témoignent et eh bien c'est que plus d'entre vous se manifestent dans son dans son soutien quel qu'il soit pour euh, oui manifester ton soutien hein, voilà <rire> ça fait du bien c'est grâce à ça que je peux continuer hein, à tout point de vue euh, de partager et euh, c'est ce qui rend plus facile, le, le partage, voilà. Merci de comprendre cela et d'acter. Je vous aime tous, dans tous les cas. Hein, ça fait partie de la mise en autonomie, de sortir de l'état de catatonie, hein, pour entrer dans l'état d'action, être en action pour ce qu'on aime, ce que l'on veut qui perdure, ce que l'on veut nourrir, voilà. Et boycotter tout ce qu'on ne souhaite pas nourrir. Ce que je fais aussi, directement, pour ceux qui me manquent de respect, pas seulement à moi, mais aux informations que je partage avec sincérité, authenticité. Hmm Merci. Gros bisous à tous